bonjour les amis c'est Franck pour Créolinium.fr aujourd'hui septième partie septième et dernière partie sur la réalisation d'un tabouret maloufien le voilà donc vous allez voir euh, tout au long de la, de la vidéo le processus de, de finition euh, j'en ai beaucoup zappé parce que franchement c'était très bon euh, par exemple le, le, la forme légèrement euh, convexe ou concave je pas comment on dit euh, sur le dessus du tabouret euh, la reprise des, des assemblages au niveau du, de l'interface assise pied euh, le dessous il y a plein de trucs que je zappais parce que franchement c'est des vidéos qui durent. Déjà celle Là, déjà celle-là va durer longtemps. J'avais dit 15-20 minutes maximum. Je suis sûr que vous allez voir, ça va être 25-30 minutes. Alors, j'espère que vous n'allez pas vous endormir. Normalement, non. Si auquel cas vous vous endormez, prenez un petit extasie et c'est parti. Je rigole, les gars. Une petite binou ça suffit largement pour s'éclater. Une fois je vais utiliser le scotch pour pouvoir euh, tracer et avoir des repères visuels vachement plus importants que sur le, le niangon en lui-même car le trait mon trait de crayon ne se voit quasiment pas euh, je suis j'ai le nez dessus je ne vois quasiment rien donc euh, pour répondre à la question de Aurélie Gonin alors j'utilise ce scotch là parce que mon trait de crayon forcément se voit bien dessus et non le scotch euh, transparent pour une autre utilisation bien sûr donc j'espère que j'ai été plus ou moins clair dans mon explication voilà mes arrondis. Soit j'utilise la règle de chez euh, Fiche. Alors non, moi c'est une règle prévue pour faire des gabarits à la toupie. Vous faites la forme que vous voulez, vous vissez et vous passez ça dans un calibreur, enfin à la toupie sur un calibreur et enfin, vous avez compris le truc quoi. Euh, c'est très très pratique donc j'en détourne l'utilisation. Mais euh, au moins bah, c'est pas mal. C'est super. Euh, alors c'est rigide tout en étant souple. Ça garde facilement la position une fois que c'est vissé. De bah, toute façon, ça garde la position, c'est obligé. Autrement, ça ne servira à rien. Euh, c'est bien pratique. Je vous le conseille si vous avez une toupie ou une défonceuse. Hein. Ça marche aussi avec une défonceuse. Voilà. Avec une fraise à roulement et un avant-guingant. Je m'apprête à couper les morceaux qui me restent euh, sur l'assise du tabouret. J'ai un gros gros doute, je pense que j'ai fait une boulette euh, en amont de la réalisation du... des tenons, euh, je sais pas comment gérer le truc, mais je crois que ça va y aller au feeling par la suite, euh, c'est la même merde. comme vous pouvez le voir, mon assise est coupée, j'ai comme je l'ai prévu des erreurs, bon en même temps c'est des chutes de bois, donc euh, ça n'a pas trop d'importance à mon goût, je remettrai des petites pièces, ça ne se verra pas, euh, les trois pieds sont partiellement gainés, sur le bas c'est quasiment fini, c'est juste un travail de finition de ponçage, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est relativement euh, soft. C'est tout en douceur, une arête vive devant qui sera légèrement cassée au papier de verre sur les trois pieds bien sûr et derrière c'est tout arrondi ça va bien rendre. Donc maintenant je vais m'apprêter à coller mes pieds sur l'assise et après 24 heures de séchage je commencerai le travail à la lime, à la meule, à la râpe et on verra ce que ça va donner. Alors certains vont me demander, mais pourquoi tu gaines après tes pieds Bah parce que en fait, euh, enfin, pourquoi tu fais euh, par la finition tout de suite de ton pied Bah c'est simple. Euh, si je veux avoir le maximum de résistance possible au collage de mon pied, je dois mettre de la colle ici, ici, ici, et je dois venir ensuite gainer, enfin gainer râper pour venir à, pour venir faire un joli arc de cercle qui va venir épouser qui va venir mourir sur le, le, le dessous de l'assise euh, là encore une fois je ne sais pas si je suis très clair mais bon de toute façon euh, ça, va, ça va bien se passer j'espère euh, par contre pour les pieds j'ai encore un gros gros doute là là, là mon erreur principale donc euh, je reprendrai euh, la partie supérieure de mes pieds à la râpe au disque à poncer pour pouvoir avoir une forme qui va s'harmoniser avec le dessus de mon assise donc maintenant place au collage donc c'est parti pour la séance de collage on va coller les trois pieds l'un après les autres on va bien gaver de colle euh, ça va boucher les trous hein, forcément euh, et puis bah voilà quoi on arrive sur la fin je suis content Sont collés euh, les serre joints sont bien bien bien tendus euh, je préfère pas prendre de risque euh, j'ai pas mis de cale sur les Comment s'appelle sur les morceaux de bois il euh, n'y bah, a pas besoin pour l'instant vu que la finition n'est pas encore faite le bois peut être marqué par les serre joints ça n'aura aucune incidence sur le la finition euh, maintenant il bah, n'y a plus qu'à attendre que ça sèche euh, je vais attendre 24-48 heures. Bon, de toute façon, 24 heures, là, ça sera largement suffisant. La limite, elle est déjà prise. C'est de, de, euh, de la prise rapide. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai un petit peu galéré euh, sur le, le pied numéro 3. Euh, j'ai trop attendu avant de mettre le, le, le troisième pied en fait. Donc, elle était limite prise au contact sur le, la mortaise. Bon, mais ça s'est bien géré. Ouais, bah je suis content de moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, mettez un petit commentaire, euh, ça me ferait euh, plaisir de savoir comment vous procédez pour vos collages. Si je suis euh, dans l'erreur ou pas. Alors, l'heure est venue pour moi de desserrer euh, le tabouret. Il n'y a pas tout à fait 24 heures, mais bon, la colle est de, de prise rapide, donc il n'y a pas de, de souci. Le tabouret n'a pas bougé durant la nuit, donc il n'y a pas eu de contraintes particulières dessus. Hormis cette petite tasse qui est venue euh, rejoindre l'atelier. Donc un grand, grand merci à toi, Laurent. Tu te reconnaîtras mais, bah, Les gens vont reconnaître aussi, je pense. Euh, pour ceux qui ne savent pas, eh ben, taguez ce petit euh, QR code et vous aurez la réponse. Vous saurez qui c'est. Il est desserré, complètement collé, et théoriquement, ça ne devrait pas bouger. Non, non ça ne bougera pas, ça bougera peut-être jamais. Enfin, croisez les doigts, j'espère. de la finition du tabouret car euh, c'est une partie qui va nég qui va générer beaucoup beaucoup beaucoup de poussière je vais euh, ramener euh, le dessus des pieds à zéro par rapport à l'assise du, du tabouret donc euh, ben on, vous allez voir ça ça va pulser quoi Comme Vous pouvez le voir, j'ai bien rattrapé le dessus du tabouret. Il y a quelques traces de, de disqueuse, mais c'est pas bien grave. Ça va venir au ponçage tout doucement. Donc, comme vous pouvez le voir, là bah, je suis dehors, dans la nature, chez moi, dans mon jardin. Euh, je m'apprête à faire la partie la plus sensible du tabouret. Ah. Pour moi, ça va être reprendre euh, l'excédent de matière sur euh, le, le pied, enfin la jonction entre l'assise la, et le pied. Donc euh, je vais jouer de mes petites limes et des fraises rotatives, les râpes rotatives. Voilà. Et bah, tout ça en vidéo bien sûr. Hein. Elle est pas belle la vie. donc retour dans, la, dans le micro atelier euh, j'ai enlevé le plus gros donc beaucoup moins de poussière forcément et maintenant bah, je peux finir tranquillou euh, à la râpe à la lime bien sûr tranquillou Il faut veiller à ce que les deux, les deux arrondis faits à la râpe soient pas identiques mais quasiment identiques des deux côtés bien sûr. Autrement ça va faire dégueu. Et j'aime pas quand ça fait dégueu. Alors l'arrière est vachement plus délicat du fait que bah, je risque de venir taper sur le le, le fond de l'assise, le cul de l'assise. Oh, le cul de l'assise. Rien. Il y en a un paquet qui vont fantasmer. là. reprise tout doucement des angles intérieurs des pieds alors façon, je fais une façon peu orthodoxe mais ça me permet pas mal façon peu orthodoxe mais ça me permet de rattraper pas mal le, les écarts qu'il peut y avoir et franchement ça va bien pour en produire, après ce serait le ponçage final la finition Alors, le but du jeu d'avoir un assemblage comme ça c'est que euh, qu'on ait l'illusion que l'assise le, et les pieds sont d'un même bloc alors quand c'est bien réalisé bah, on, on voit l'assemblage mais on peut on, de loin on pourrait croire que c'est qu'une seule pièce alors vous vous pouvez pas le toucher forcément mais moi... Rien que là déjà... Aïe Pardon Là je prends un certain plaisir à toucher cette pièce de bois Dernier instant de finition, c'est le plus chiant. Alors il y a quelques imperfections, mais qui disparaîtront euh, avec euh, les produits que je vais appliquer par la suite. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a quand même une grosse grosse dose de, de finition. Ça fait plusieurs heures que je ponce. J'en ai plein le <rire> pour être assez poli euh, j'arrive au bout de cette finition ultra chiante mais le résultat en vaut la peine et la petite touche finale sur le, deux, le dessous des pieds le petit chanfrein pour éviter que quand on bouge le tabouret, le bois éclate à la bastringue je sais pas si vous avez pu remarquer tout au long de la vidéo mais je l'ai beaucoup beaucoup utilisé je regrette, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté alors la dernière partie euh, sur ce tabouret bah, c'est la finition la finition alors du coup j'ai décidé de passer uniquement une cire antiquaire un black bison cire de carnoba très très efficace euh, vous pouvez le voir, déjà la différence euh, c'est complètement euh, transformé et l'avantage de cette cire c'est que bah, elle est tellement bah, elle est pas, pas fluide mais euh, je ne sais pas comment dire euh, elle rentre bien dans les pores elle est limite liquide Et elle pénètre bien et là je vois nico de euh, les copeaux de nico avec sa tête de pervers euh, il est tout content n'est ce pas nico voilà, ça change complètement la donne Si vous avez des questions, euh, c'est le moment de les poser en dessous euh, dans les commentaires. N'hésitez pas, euh, j'ai besoin de savoir où je dois m'améliorer, si je dois m'améliorer, si je dois rester comme ça, si je dois m'opposer sur mes lauriers, ben, je pense pas bien sûr, on, a toujours à... on doit toujours reprendre de ces erreurs et croyez-moi là il y en a quelques-unes mais bon je vous l'ai dit, hein, euh, ça a été fait avec du bois de récup donc forcément les erreurs il y en a eu. septième et dernier épisode est terminé euh, j'espère que cela vous aura plu euh, moi personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce petit tabouret beaucoup de temps beaucoup trop de temps euh, au détriment de la vie euh, familiale mais quand on aime on ne compte pas euh, sinon si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires euh, si vous avez aimé likez et partagez. Euh, comme d'habitude le petit pouce bleu ça nous aide ça nous référence ça nous fait apparaître facilement dans le moteur de recherche de Google. Donc, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Euh, comme je vous disais la dernière fois, il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres chaînes très sympathiques. Euh, regardez dans mes abonnements, vous verrez, il y en a plein, plein, plein, plein, plein. Voilà. Donc, c'était Franck pour Creolinium.fr. Euh, n'hésitez pas. Voilà. Allez, ciao, les amis, et bonnes vacances.